Bonjour, c'est Maddy, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, bien, tirage open mind, hein, donc toujours pareil, hein. ne regardez pas si euh, cette euh, vidéo peut vous choquer. Hein. Et moi, je voudrais revenir sur euh, Delphine, la pauvre Delphine Jubilar. Son mari a été mis en prison, hein. il est inculpé d'homicide volontaire, il va y avoir un procès, etc. Bon moi dans le prochain, enfin dans le premier tirage, pardon, et eh bien j'avais quand même senti qu'il y avait quelque chose de possible à ce niveau-là. Je pense qu'il est coupable, hein, bon, je vous le dis, hein. Après, bah, si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, vous avez tout à fait le droit. Mais je vais partir de l'hypothèse qu'il est coupable. Et donc, je vais demander à mon intuition, en me concentrant sur euh, Cédric Jubilard, déjà, s'il si sait où se trouve Delphine. Donc, s'il est coupable, ben, c'est qu'il l'a il a assassiné, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Et donc, on va voir s'il si sait où se trouve Delphine. Alors, j'ai la clé, la résolution et la maladie. Résolution et maladie, ok. Alors, une clé qui peut être en, comment dire, en lien avec des histoires de maladie, bon... Alors, ici, est-ce que Cédric sait où se trouve Delphine Est-ce qu'il sait où est-ce qu'elle se trouve Alors, j'ai des histoires de pierre ou de maison ici. J'ai quelque chose qui est peut-être dans la terre. J'ai quelque chose qui a réussi et j'ai une épreuve traversée. Bon. Alors déjà, a priori, le jeu me dirait qu'il y a les questions d'épreuve traversées, Donc, il euh, y a quand même des chances que ce soit lui. Hein, Puisque là, il y a un exaucement. Hein. Donc, c'est un souhait qui s'est réalisé ici. Là, on me parle vraiment de quelque chose alors sous terre, dans le sol, on va dire. Et plutôt, alors, je ne pense pas que ce soit la carte des biens ou du patrimoine. Moi, je vois plutôt une maison. Bon, donc est-ce qu'il sait où est-ce qu est que, est que Delphine se trouve Alors, des questions d'association ici. Il y a bien ah, il y a la violence quand même qui ressort. Hein. Agression. Hein. Là, je suis en train de repartir sur ce qui s'est passé. L'été. Ah, il y a l'été qui sort. Et j'ai l'ennemi. Donc quand j'ai quand même deux cartes comme ça qui sortent, hein, la fourche et l'ennemi, euh, c'est qu'il y a eu bien des violences. Hein. Ben là, je suis en train de repartir en arrière. Bon, ça peut arriver. Hein. Donc, pour moi, il y a bien eu agression. Hein. Là, je, suis, je vous rappelle que je suis quand même centrée sur euh, Cédric, hein. donc sur le mari. Hein. Donc, violence et ennemis, c'est que... Euh, euh, oui, il y a bien eu quelque chose de dramatique qui s'est passé. Hein. bon On va pas revenir là-dessus. Alors, par contre, association et solidarité. Alors, je ne sais pas pourquoi... J'ai ici quelque chose, et j'ai l'été qui ressort. Hein. Donc, euh, on va peut-être avoir des nouvelles, encore d'autres nouvelles sur l'été. Ici, on va regarder. Ah, pour moi, elle, déjà, elle a été transportée ailleurs. Alors, le fagot, ça me fait penser à quelque chose qu'on porte sur le dos, moi. c'est, euh, Je sais bien que c'est la carte de l'association, mais... Euh, pour Moi, quand je vois le fagot, j'ai l'image, vous savez, de quelqu'un qui porte quelque chose sur le dos, hein. donc c'est plutôt ça. Moi, j'ai l'impression. Et pour moi, elle a été mise ailleurs, oui. Bon, elle n'est pas pour moi, elle n'est pas dans la maison ou sous la maison, je pense pas. Elle a été transportée ailleurs. Alors, l'été, l'été, l'été, euh, alors, opportunité sur l'été, je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose sur l'été. Là, on y est, hein. et une solitude, alors, une grotte. Ça peut être le lieu où elle se trouve. Alors je vais quand même la terre et la grotte. Euh, Est-ce que ça peut être les deux ensemble Une grotte, euh, une ouverture dans le sol. Parce que j'ai aussi l'ouverture. Moi ça fait penser aux mines. Vous savez, les mineurs qui travaillaient euh, sous la terre. Donc là on a la terre et le travail. Donc, travail ou terre, euh, grotte, donc trou dans la terre, en relation éventuellement avec, euh... ouais, il y a une ouverture. Ça fait penser aux mines, je ne sais pas pourquoi. Aux mines, ouais, puisque c'est quand même un endroit euh, où il y a eu les mineurs dans le, dans le temps, on va dire. J'ai quand même la grotte, hein. Moi, je, je me demande, hein. je me demande, hein. ouais. Alors, il y a eu un choix à faire à ce niveau-là, et j'ai la mère. Ouais, donc là, c'est Delphine, hein, par rapport... Euh... Ouais, donc là, on revient un petit peu sur, euh, éventuellement, le, la décision qu'a pris euh, Cédric. Hein, encore une fois, moi, je pars du principe qu'il est coupable, ici. Et alors, est-ce qu'on va la retrouver Parce que, pour moi, je pense qu'elle est dans le sol. J'ai l'impression, quand même. Elle est dans le sol... Je, je, Ouais, une ouverture dans le sol, donc oui. Bon, donc on va laisser ça. Est-ce qu'elle va, est qu va être retrouvée Alors, j'ai quand même le bonheur et la liberté, donc j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Alors, quand On va voir si on peut avoir... Quoi que j'ai l'été qui est sorti, mais bon, on va voir. Euh, alors là, j'ai la sagesse ou la chapelle. Quand La chapelle, à quoi ça fait penser euh... Il y a le 15 août, hein, il y a la fête de Marie. Alors, ce serait dans un mois, peut-être. Ouais, je ne sais pas, je vous dis ce qu'il me vient en tête. Hein. Le 8, entre août et septembre, 15 août, oui, le milieu. Bon, on va poser une autre question. Est-ce que le mari va dire, pardon, est-ce que le mari va dire où est-ce qu'elle se trouve Alors, est-ce que Cédric va parler Alors, foyer habitat. Ça me dit pas s'il va parler, ça. Hein. On va reprendre les cartes. Pour l'instant, je sais qu'il est en prison normalement. Alors, est-ce qu'il va parler le vol perte ben moi j'ai pas l'impression qu'il va parler hein. parce que ce serait à son détriment quand même hein. ouais il est dans la tente donc il dira rien à mon avis ou alors ces deux cartes là ensemble c'est il a peur de perdre la maison ben, je sais pas il y a quelque chose là alors, vraiment cette maison elle ressort quand même moi j'ai l'impression que il euh, y avait vraiment les questions de biens qui ressortent. Hein. Les questions d'argent, les questions de biens, biens immobiliers, oui. Euh, je ne sais pas pourquoi il est attaché à cette maison. Bon, pour moi, il est dans l'attente. Hein. Donc, il attend, donc il ne bouge pas, quoi. On va remettre une carte. Est-ce que Cédric va parler Allez, celle-là. Le voyage et le départ. Ben, pas vraiment, hein. Non. Il attend plutôt de... Euh, éventuellement de sortir quoi la mouette qui prend son envol hein. il a, il attend qu'on lui redonne sa liberté hein. alors confirmation qu'on va bien la retrouver je sais bien que j'ai la barque donc la liberté mais je veux avoir quand même confirmation qu'on va la retrouver j'ai bien une protection et la croix donc ça peut montrer aussi que quelque part la la, la providence va s'en mêler hein. Et ça fait refaire penser encore à la fête de Marie, décidément. Alors, peut-être par rapport... Euh, alors, euh, je n'ai pas un calendrier en tête, mais encore une fois, il y a l'Assomption. Euh, je ne dis, dis pas de bêtises. Hein, comme je, je suis en Allemagne, du coup, je ne sais plus trop euh, les fêtes religieuses en France. Mais il y a le 15 août. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir une autre fête religieuse après Ben non, à part Noël. Hein, pff, je ne sais pas, il y a quelque chose là. Mais il y a la Providence qui intervient. Pour moi, je pense qu'on va la retrouver quand même. Je pense qu'on va la retrouver, mais que ce ne sera pas parce que le mari aura parlé. quoi. Est-ce qu'on la retrouve parce que le mari va parler On va voir. Allez. Est-ce qu'on va en retrouver grâce aux indices de mari Non. Vous voyez, il est sur la défense. Il observe. Donc non, il ne dira rien. Et puis la, la tour, c'est aussi quand on se protège. Hein. C'est... Euh, euh, ouais. Donc non... Il est sur la défensive, on peut dire aussi. Mais qui ne dira rien. Euh, on va dire confirmation. Allez, confirmation, notre carte. Alors, médecin. Tiens, tu sais, c'est bizarre parce qu'il y a la carte du médecin qui sort. Je me demande s'il ne va pas y avoir des histoires de, de soins en relation euh, peut-être avec son état psychologique. Enfin, ce genre de choses. Il y a peut-être la carte. Euh, d'instabilité mentale, ou je ne sais quoi, qui peut sortir ici. Ouais, il va y avoir quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que le, la Défense va, va faire jouer cette carte-là aussi, qu'il a besoin de soins, ce genre de choses. Mais bon, la Défense, ma foi, pour l'instant, euh, tant qu'il n'y a pas de preuves, euh, bon, il n'y a rien, quoi. Mais bon, j'ai pas l'impression tu vas parler, moi, non. Les racines, il y a sa famille aussi. Alors, la famille va intervenir. De son côté à lui. Hein. Hum, je pense qu'il est pas mal protégé, cet homme-là. Hein. Est-ce qu'il va parler ouais, Il y a le soutien de la famille, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Il est soutenu par sa famille. Donc, ça, déjà, ça va l'aider. Hein. Et puis, il y a le médecin éventuellement qui peut intervenir. Moi, je ne le vois pas parler. Hein. Je pense que si on retrouve Delphine, ce ne sera pas parce qu'il parlera. Ce sera parce que les enquêteurs vont chercher, chercher, chercher. Et que peut-être, ils auront un petit peu de chance dans leur recherche. Voilà. Donc, je pense qu'on va la retrouver. Et à mon avis, il euh, y a des histoires de grottes ou de mines, où y a, euh, par rapport à la terre, sous-terre, euh, Ouais, voilà ce que je peux vous dire. Bon, voilà pour ce tirage-là, je ne voulais pas le faire trop long quand même, et on va faire le deuxième dans la foulée.